Je suis michael Bideau, ingénieur des connaissances et permanent de l'association Ville Internet depuis quelques années maintenant. Je suis accompagné pour cette rubrique d'Anna Mélin qui est rédactrice notamment pour le site VilleInternet.net et la lettre d'information hebdomadaire, le courrier de l'Internet citoyen. Donc ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est comment les actions et le réseau de l'association Ville Internet peuvent contribuer à une meilleure visibilité des initiatives des collectivités et en quoi ça peut être un important levier de communication et de partage des connaissances. Donc, euh, vous le savez, l'association Ville Internet s'est construite sur la base du label National Territoire Ville et Village Internet. C'est en soi une marque territoriale, bien visible dans l'espace public, avec les panneaux d'entrée de ville, quand les sujets qui sont abordés sont parfois moins visibles, plus virtuels. Euh, depuis plus de 20 ans, le label est reconnu par l'État et reste une initiative unique en Europe. Et donc, on, on verra un petit peu plus tard le, les informations plus pratiques sur la participation au label, mais là, sur le, du point de vue de la communication, on peut rappeler qu'il y a des temps forts, comme la cérémonie annuelle de remise du label, qui sont d'excellents supports pour les villes, pour communiquer autour de la politique numérique de leur territoire. Euh, C'est des véhicules pour, pour faire ce, ce travail d'explication et de communication tant auprès des habitants que de la presse. Euh, et donc, euh, donc voilà, le prochain rendez-vous pour la cérémonie, c'est euh, le 3 février 2022. Alors, comment ça marche euh, donc, euh, Les membres de l'association le savent bien déjà, mais les nouveaux sont intéressés de savoir qu'il y a une, un site, vininternet.net qui est une plateforme qui s'appelle l'Atlas, euh, sur lequel chaque collectivité française a déjà euh, son, son espace, grâce à l'open data public. Et donc chaque collectivité française peut inscrire des acteurs et publier des actions dans cet atlas. Donc l'atlas, c'est un, un grand annuaire. Atlas, c'est pour annuaire territorial de liaison des acteurs, des actions et des services des collectivités en matière de numérique. Donc ce, cette cartographie thématique permet une veille sur les initiatives des, des villes. Donc c'est là aussi quelque chose d'unique en Europe sur le fait que ce soit des acteurs publics, des agents, des élus qui fassent ce partage d'informations. Euh, ces initiatives elles sont classées dans 16 enjeux thématiques, qu'on expliquera un peu mieux tout à l'heure. On peut faire des recherches par mots-clés, par critères géographiques. Aujourd'hui, il y a plus de 29 000 actions qui sont accessibles publiquement et plus de 9 000 acteurs qui sont recensés euh, sur la plateforme. Lorsqu'une collectivité euh, publie une fiche action, elle renseigne d'abord en fait, des, des, des champs librement pour elle-même et pour ses pairs, euh, pour, pour pouvoir faire du retour d'expérience. Euh, les actions elles sont réunies dans un espace de la collectivité qui lui est accessible publiquement et permet euh, donc une restitution aux habitants et à la presse. Euh, certaines actions sont reprises euh, par l'équipe éditoriale pour une mise en avant dans les publications papier ou web de l'association via Internet. Et donc euh, Anna, je profite de ta présence pour euh, voir si euh, sur ces publications, tu veux ajouter un, un petit mot. <rire> Oui, peut-être. Merci, Michael. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste un petit mot sur cette partie éditoriale, parce que euh, je trouve que c'est une vraie richesse de l'association Ville Internet de, de, de, de faire ce travail de fond qui, euh, à la fois, permet de mettre en avant des expériences euh, des collectivités locales et donc pour euh, euh, de, de savoir ce qui se passe ailleurs, mais également de travailler sur le fond euh, et de se tenir au courant de l'actualité du numérique. Et donc, les personnes qui sont abonnées au courrier de l'Internet citoyen, qui le reçoivent chaque semaine, reçoivent dans leur boîte mail euh, plusieurs informations qui concernent à la fois l'association, mais également l'actualité numérique et des dossiers de fonds qui parfois courent sur un, une, deux, trois, quatre semaines et qui permettent d'aborder des sujets en profondeur. D'ailleurs, une partie de ces articles a fait l'objet d'une publication papier, « Le choix de l'élu dans la France numérisée », qui est disponible sur le site Internet et qui permet voilà, de, de, de, de consolider les connaissances sur le fond des agents et des élus. Merci. Juste un petit mot, peut-être rappeler qu'on n'est pas loin de 10 000 abonnés à cette lettre hebdomadaire qu'est le courrier de l'Internet citoyen. Tout à fait. Grâce à vos talents. Merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions. Et euh, donc, au-delà des actions partagées, euh, ce sont bien des acteurs qui seront mis en réseau sur la plateforme. Euh, et euh, il faut savoir donc, que les membres de l'association euh, ont accès aux coordonnées des agents et des élus inscrits pour pouvoir euh, poursuivre le partage d'expériences euh, au-delà des fichiers, d'avoir aussi euh, du lien, des, des appels. Euh, d'autres modalités, comme on en a tous pu prendre euh, l'habitude, ou con confirmer nos compétences pendant l'année qui vient de s'écouler. Euh, et euh, donc cette année tout particulièrement, Florence Fosdansky en a déjà parlé, mais donc avec l'installation des nouvelles équipes municipales et des mandats communautaires, il y a eu un, un travail particulier sur... Euh, un partenariat avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régie, pour, et donc pour constituer un annuaire national des élus au numérique. Donc vous allez bientôt en entendre reparler, mais dès aujourd'hui, sachez que pour pouvoir figurer dans cet annuaire, la manière la plus simple et immédiate c'est de s'inscrire dans l'Atlas et de publier des actions pour bien être identifié dans le réseau en, en tant qu'élu et euh, bien sûr donc les, les agents euh, et autres acteurs des collectivités sont les bienvenus dans la classe bien évidemment.